Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. très heureux de vous retrouver. Je ne suis pas seul, je suis avec Paolo Martorana qui m'accompagne. Bonjour Paolo. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Alors je vais vous expliquer pourquoi Paolo est présent, car cette vidéo nous a été inspirée par nos clients, car on avait des trancheuses en magasin. Là on va on vous parler de la T190 et de la T250 de chez Magimix. Et ils nous demandaient ben, est-ce que c'est bien, est-ce que... On connaît les produits au niveau qualité, voilà, c'est de l'aluminium, mais je ne sais pas manipuler une trancheuse. Et donc on fait appel aux copains et Paolo est directeur et gérant de la société qui s'appelle Italgama, ici dans notre région à Sambreville. Et tu manipules les trancheuses du matin au soir. Exactement. Et donc j'avais besoin de toi pour que tu m'aides. Alors d'abord, explique-moi, Italgama, c'est quoi que les gens puissent te situer et voir, voilà, si... explique-moi. Eh bien voilà, c'est assez simple. Donc Italgama est un magasin d'une part service traiteur et d'autre part, service restaurant, avec une capacité de non couverts couvert, avec terrasse. On est installé au 182 rue bois saint Marie dans le quartier des Folies à Sambreville. Voilà, donc c'est notre région à Dubon. Voilà. Ici, il y a cinq minutes, donc c'est assez simple. Et donc, ils manipulent ça tous les jours. Et j'avais besoin de toi, évidemment, pour montrer, pour dire de manière indépendante pour dire voilà, je, ça c'est bien mais ça se limite là, ça c'est bien mais ça, okay. ça se limite là et donc on va commencer par trancher, c'est parti Ok, c'est parti. parti. On va commencer par la T190. Voilà, ça va être plus simple de commencer par la plus petite pour commencer effectivement à euh, découper des plus petites pièces. Est-ce que tu sens déjà ici qu'on peut couper la grosse pièce de jambon ici Sur celle-ci pas. Parce qu'elle qu est sens, plus, pas... voilà, il y a moins de matière, elle est plus légère, donc évidemment, on va travailler sur des plus petits formats, oui. voire même du pain, quelque chose de plus léger, parce que déjà, d'une part, la, la, la lame est plus petite, moins, moins, moins épaisse évidemment, et en plus, en plus il y a des dents comme ceci, qu'une machine évidemment plus semi-pro, on va dire ça comme oui. ça, euh, donc on n'a pas la, la, la même densité, donc une, moins, moins, moins robuste. Un ah, plateau ici incliné hein, à 10 oui. degrés change quelque chose pour toi dans ton travail de tous les jours C'est-à-dire qu'ici il y a une inclinaison plus importante, vu le poids de la pièce évidemment, le poids de la pièce va s'appuyer contre la lame, Merci. donc c'est évidemment moins, moins d'efforts, moins, okay. moins de mal, d'accord Donc ici, la machine est plus légère pour des pièces évidemment beaucoup plus légères. On ne va pas, euh, pas se risquer à faire non. ceci. Là. Non, non, okay. c'est pas prévu pour. C'est prévu. prévu pour quelque chose de plus léger, de plus fin, très, très pratique, mais quelque chose de plus fin. Donc on va oublier pour l'instant. Voilà, donc on va ici prendre une petite pièce de cope. Alors ici, il y a euh, d'une part une sécurité donc je vais répéter pour ceux qui n'ont rien vu donc il y a une sécurité comme ceci on appuie sur le bouton on lâche et c'est parti ok faut pas forcer il faut la laisser aller elle est très souple donc on est ici à une hauteur de lame de 19 cm on est sur une trancheuse pour les particuliers il faut pas faut, faut, faut, il faut dire les choses comme elles sont c'est très pratique c'est très facile c'est ça le but hein. pour un ménage c'est de pouvoir aussi Faire des économies, acheter des pièces entières comme ceci. Voilà, exactement. On, on, on maintient la fraîcheur. Après, une fois qu'on aura fini, on va mettre un papier film, on va pouvoir le mettre au frigo. C'est ça le but du jeu aussi. Hein. Donc, la lame dentelée, on n'est pas dans une professionnelle ou une semi-pro. On se contente, comme tu le dis bien, des pièces plutôt légères. Mais l'objectif est atteint. Ici, on a un tranchage très fin. Voilà, très, très, c'est très bien. C'est comme ça, parce que de toute manière, quand vous achetez 100 g de charcuterie dans un magasin, le lendemain ou le surlendemain, là, évidemment, la charcuterie change de couleur. Donc après, si on ne le mange pas, ça finit évidemment la poubelle. Que dans ce cas-ci, une fois qu'on ressort la pièce du frigo, on, on tranche et on a de nouveau cette fraîcheur qu'on retrouve comme ceci, sans le moindre problème, tout simplement. Je fais aussi une petite parenthèse et vous le savez, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, on a tourné une vidéo consacrée à la mise sous vide. Quand vous achetez en gros, si vous allez acheter en gros chez Paolo, n'hésitez pas à mettre sous vide des plus grosses pièces. Vous conserverez de manière qualitative pour une petite indication. Quand Paolo est arrivé au magasin aujourd'hui, il avait ses produits sous vide, qui quand même un gage de qualité et de pouvoir transporter dans les, dans les meilleures conditions possibles. Donc là, ici, tu as tranché de la cope. Ça avait relativement fine. On va essayer le fromage, parce que ce genre de machine est vraiment l'idéal pour le fromage, pour le fromage que... aussi. Donc de nouveau, la gage de sécurité, je bloque ça et c'est parti. Bien. Voilà, ça c'est très bien. Mais je vois que, alors juste avant que tu coupes, oui. on n'a pas de protection doigts si, ici. il y en a ah. une, mais bon, après 25 ans de découpe, <rire> je vous avoue que... Pour vous, monsieur, dames, n'oubliez pas d'utiliser ceci. <rire> voilà, il y a une gage de sécurité. Qui bloque ceci pour éviter voilà, qu'il glisse, ça, voilà. Voilà, et que... ça, c'est parfait, regardez. Donc là, on veut se faire une raclette. <rire> on va chercher une ça. Une raclette, une tartine. Euh... Est-ce que, est que je vois qu'ici, on a le, bo, le rebord ça tu ne le vois peut-être pas Benoît, est-ce que le fait que le rebord soit plus près ne pose pas de problème Alors ça c'est comme dans tout, c'est une question d'habitude, mais vous voyez la tranche je ne la casse pas, elle ne, elle ne se plie pas, enfin je la réceptionne, mais vous voyez on a vraiment un tranchage parfait. Dit, en fait. Pour ce genre d'alimentation, je coupe parce que ça fait du bruit, pour ce genre d'alimentation, que ce soit des noix de coppe, du, du, du fromage comme ceci, c'est vrai que le, le résultat luxein. est quand même voilà. bien fait, mais fini. on avait envie de montrer... Euh, un deuxième produit, car ça, on se limite, comme on le disait, déjà très bien, mais au fromage et de la charcuterie plutôt euh, tendre. Voilà. Mais dès qu'on passe dans des belles pièces, on a quand même besoin d'une machine à un drôle. cran. Donc on va aller voir. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, Thomas, c'est que cette machine convient très bien pour le pain. Bon, ça, je oui, ne sais pas vous important. montrer parce que je ne suis pas boulanger, mais euh, vous avez un, un pain de, de 600 ou 800 grammes, euh, c'est quand même l'idéal. Elle a quand même deux fonctions. Que celle-ci a d'autres avantages, mais par contre, vous ne savez quand même pas vraiment couper du pain. Le pain, pain ce n'est pas l'idée dans ceci. Alors, la T250, qui est un produit vraiment que moi, je, je, c'est difficile à expliquer. Donc, il va le mettre en route, il va vous expliquer. Petite particularité rapide, on est sur une trancheuse de 140 watts. Son aiguiseur est incorporé. Voilà. Alors, Paola vous expliquera s'il faut ou pas aiguiser, comment il faut aiguiser. Il y a vraiment quand même une technique à apprendre. La lamette en inox, c'est le support en aluminium. Je laisse la machine aller, je te laisse faire. Et tu me diras ce que tu en penses. Bon, voilà, tout d'abord, je vais devoir retourner la machine, donc vous allez moins la voir. Par contre, il y a une simple clé à laine ici, que je vous expliquerai par après, pour pouvoir démonter le cache et. Accéder euh, à la lame. Voilà, et surtout nettoyer la machine. Oui, oui, okay. c'est assez simple, mais ça, on... là, on est quand même sur une machine semi-pro. Ça se voit tout de suite au poids, à la matière, et surtout, je vais couper tout de suite, mais. Surtout au bruit. au bruit. Le bruit, ouais. vraiment, tu l'entends tout de suite, il y a une différence. Tout de suite, il y a euh, franchement et simplement une différence. Petite particularité, ce produit est fabriqué en France. Voilà, c'est quand même important de signaler. Lui n'est pas fabriqué en France, en France, mais lui est bien fabriqué en France. Alors, on va euh, commencer aussi par les petites pièces. Donc de nouveau, monsieur utilisez la gâche. Moi, je ne l'utilise pas parce que j'aime <rire> le danger, mais... Voilà, et tout ah, de suite, on voit... Le moteur n'a pas ralenti ici. Non, hein. non, mais ça ne ralentit pas. Il y a aussi une différence de bruit. Le fait d'avoir une lame lisse par rapport à une lame dentelée, ça change quoi dans, dans, dans C'est seulement une lame qui est destinée à la découpe de charcuterie. Et du fromage Non, pas, ou principalement la charcuterie Principalement la charcuterie, maintenant, euh, sur des fromages comme ceci, on peut couper le, le fromage sans problème. Sans problème, hein, okay. sans problème. Mais c'est vrai qu'on entend que quand, la, le, que, quand non, ça passe dedans... Oui, mais... voilà. Après, vous voyez, là on va couper même un peu plus fin. Ah oui, c'est... Voilà. Euh, une vraie charcuterie italienne se coupe très fin. Ah, on a vraiment... On mais... voit à travers, ah. hein. Mais c'est vrai que ce n'est pas déchiré. Non, non, mais là, la lame est... est très bonne et voilà. Extrêmement fin. Ceci. Voilà, c'est très rapide. On sent que, que le chariot passe dessus. Voilà. Attends, c'est vrai que tu as amené une plus grosse pièce. Oui, Bon, on pourra le manger après, si tu es gentil. Alors, On va essayer de couper ceci. Ceci, explique-moi ce que c'est. Les... C'est un fellino, c'est un, un des salamis les plus vendus en Italie. Et là, on va l'ouvrir et tout de suite, tu vas sentir cette odeur qui... Franchement, ça, c'est un des salamis les... Meilleur d'Italie, avec des petits grains de poivre. Le chariot verte très très bien. Le moteur fait un de bruit. Honnêtement, c'est... On est Évidemment, on le précise bien, on n'est pas sur une machine professionnelle, mais c'est comme le professionnel à la maison. Je vois régulièrement les machines de Polo, elles sont beaucoup... Voilà. Voilà. Et si on veut donner un coup d'accélérateur, parce que derrière, on a un coup de feu... Je vous avais petits Je... à avoir ses mains derrière, voilà. Si tu peux, revers pour que les gens voient ce qui se passe. Voilà, on appelle ça le geste d'un pro, je suis très heureux de le voir en vrai, d'aussi près. Voilà, Oui, c'est vraiment, voilà. voilà ça c'est vraiment top. Honnêtement, ça va très bien, je l'avoue. Et ça fonctionne relativement bien, voilà, dans des, dans des prix de particuliers. Mais voilà, vous, vous retrouverez toutes ces informations au niveau des détails produits dans la description. N'hésitez pas à venir nous voir en magasin et bien évidemment de consulter ça sur notre site de vente en ligne. Ça, vous pouvez voir. Donc, tu m'avais dit le Fellino. Fellino. Fellino. Voilà. Alors, Ce on va refaire féline. une partie Effective, pour le fromage. L odeur, l odeur est ouais, non, est... Il y a vraiment. Là, on va mettre la gage parce que la pièce est beaucoup plus petite. Elle est plus petite. Voilà, donc le réglage est assez précis. Il est très très précis parce que là, on sent quand même la différence. Là, on peut vraiment sélectionner la taille la taille voulue. Je l'ai fait ici avec deux trois modèles. Vous Voyez quelque chose de plus épais, quelque chose de plus fin. Oui. Voilà, on le voit on voit très bien le, le réglage. est, co est Vraiment oh, correct. Voilà, voilà est vraiment, vraiment. Correct. Je l'ai fait. J'ai fait la même chose pour. Euh, pour la noix de cope, vous voyez, donc on décide vraiment, il y a vraiment un réglage très très précis. On peut couper ici en épaisseur jusque 15 mm, donc 1,5 cm. au-delà ça ne vaut pas. Oui, donc ça coupe. C'est terrible. tu peux en faire deux, trois, on l'a fait, on a fait voilà. de soucis. Voilà, ça ne bloque pas, c'est bien, donc... C'est tout à fait correct. Alors, on, on passe à la pièce de résistance. Exactement. C'est quoi ce que tu as pris là C'est un jambon Saint-Daniel, 48 mois d'affinage. Et là, ah oui, voilà. on a quand même ça roule tout seul. Donc on a. Voilà, là, j'ai coupé un peu plus, un peu plus épais. Donc là, c'est épais pour ce voilà. ça. Voilà, ça, c'est un peu plus épais. Là, maintenant, véritablement une feuille de papier. ici, voilà. ici on est vraiment sur, euh, sur une douceur. Voilà. Ça sort quand même relativement proprement. Hein. Voilà. Il n'y a, a pratiquement rien qui s'arrache Ça se mange, c'est du beurre. C'est du beurre. Alors au niveau de, de l'entretien, Paolo, ent entretenir une machine, tu m'en as parlé tout à l'heure, mais ici on doit évidemment démonter la lame, tu l'as expliqué, mais aiguiser une lame. Selon toi, dans une utilisation domestique, euh, domestique on aiguise régulièrement la lame ou pas non, il faut. Le point commun euh, de celle-ci et de l'autre trancheuse, c'est qu'évidemment, il faut toujours nettoyer. Encore une fois, je répète, l'entretien est très important avec l'alimentation, etc. C'est primordial. Après, dans un usage domestique. Il n'y a pas forcément. Il n'y a, pas, a, pas, pas, y a pas vraiment. Si, de... si on bon. sent après plusieurs années. Vous êtes, voilà, vous allez là, de, de là, toute là, façon. Il faut l'aiguiser, évidemment, de temps ah, en temps, mais c'est assez simple, la hein, euh, manipulation. Voilà. voilà. Vous avez ceci, vous avez donc deux pierres différentes, une pour l'aiguisage une pour le polissage, à mon avis retourner ceci sur la lame. Je ne vais voilà. pas le faire maintenant parce que ça fait des petites projections non, non, non, non. et je n'ai pas du tout envie d'abîmer le jambon. Exactement. Voilà, vous le posez comme ceci, vous refermez, vous mettez en route la trancheuse on pince. Okay, et vous pincez. C'est un produit simple, il requiert évidemment un peu de technique comme la Polo. Ben là, il y a 25 ans d'expérience, donc c'est voilà, mieux encore que de la technique. Vous avez pu comparer les deux produits, que soit la T290 ou la T250. Faites-vous un avis vous-même, mais on voulait absolument vous montrer les différences, les limites de, de chacune des machines. N'hésitez pas à aller voir Paolo ainsi que sa famille chez Italgama à Sambreville, rue Bois-Sainte-Marie. Vous découvrirez vraiment des produits italiens de qualité. Merci Paolo. Mais merci à toi. Merci beaucoup pour la démonstration. Merci pour les produits. N'hésitez pas à partager ces vidéos sur vos réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Pinterest. Dans la description, vous trouverez beaucoup plus d'informations, les liens sur les produits, magasins, site de vente en ligne. Vous connaissez tout ça. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Merci.